Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de cette display. et Je suis avec Secretary. Bonjour Tu dis bonjour, je dis bonsoir. C'est quoi la suite Ah bah du coup ça marche pas. C'est quoi la suite ah, On est avec cette magnifique display qui est sortie donc aujourd'hui le jeudi 16, mais comme il est tard, euh, la vidéo ne sortira que le vendredi, donc on sera encore les derniers à la sortir vidéo. Mais... Euh, tu as des ongles, Wolvo 4, alors ouvre ça. Tu veux que je le fasse avec mes dents Non, tu vas mettre de la bave dessus. pas. Euh... La carte Bave Mystérieuse du Evas, une carte plus puissante que Force Miroir, redoutée par les joueurs, euh, j'allais dire, héréditaires, mais ça, Héréditaire. ça <rire> téméraires, enfin, je voulais dire un mot, mais pas, je l'ai pas là. Mais des fois, tu ferais mieux de te taire. <rire> Et regardez comme elle est belle, Allez, le héros magique. Je l'ai vu, j'ai fait, je prends des boosters, je prends des cartes, j'ai appelé Marine. J'ai fait Marine, on fait 50-50 <rire> pour le display, elle a fait, oh je sais pas, en plus tu me réveilles, je fais... allez s'il te plaît, Marine a fait, bon ben, elle est jolie la display, je fais, franchement, on dirait, on dirait un petit poney sur son lit de chantilly. Alors, oh là là, oh là là, regarde moi c'est beau display, oh là là, non, il y en a 16, 18 de chaque côté oh, compte, je prends côté gauche, la gauche c'est toujours là où il y a le plus de secrets Allez, j'ouvre le premier, parce qu'on va pas perdre plus de temps, puisque apparemment le temps c'est important, alors, on va le correctement pour qu'ils finissent dans la surprise qu'on passe depuis un an et j'arrive pas à ouais. le Bon là lui il sera ouvert. Bah, il pas finir de Allez c'est parti pour le, le first booster. Et on a le droit à dauphin aquatique néospatien. Oh il est néo dedans. Trop bien. Ça c'est classe. En plus elle est, est, est mini la carte. Ensuite, illusion magique. Magicienne de l'harmonie. Cercle magique sombre, et, oh ça commence bien, dodo nain go go go j'en ai marre qu'on a mis, arrêtez, arrêtez avec ce genre de carte je sais pas lire moi, faut que je retourne à l'école, c'est clair, je vais voir, c'est d'un dans, dans, dans, dans, prix ouvrir, incorrectement, j'arrive pas à les avoir, ah t'as réussi toi, bah oui mais moi je suis pas handicapée, c'est une insulte auprès de moi, je trouve du café. Tiens, je l'ai déjà eu dans une autre display, celui-là. Donc, euh, Z-Arc, euh, Roi Suprême. Action Souriante. Géant Go Go Go. là ah bah. La même que toi, c'est ça. De euh, Donnen Go Go Go -gan. Voilà. Maîtrise Alchimie. Elle est belle. Ouais. Bon, moi, je, je l'ai préouvert. Hein. Dedans, j'ai glissé Exodia. <rire> Alors, oh, Kuriboe, et... ah ben nice, en plus il me le fallait pour mon deck Exodia, <rire> c'est génial, magicien observateur du temps, samouraï gagaga, héros vivant, et magicien de l'illusion noire, ah putain ça c'est classe, euh, du style, bah ça va me permettre de consolider un peu mon deck magicien, parce que mon deck magicien il était un peu trop rétro, j'avais pas d'extra deck dessus, j'ai moyen de trouver des mots plus sympas, Sorcier chronographe. Oh, non, on le voit pas. Ah si, ça y est, on Voilà. J'ai déjà eu aussi dans une autre discussion. Bâton du magicien. Oh trop bien, il me fallait. Génial. Oh la magicienne des ténèbres. Sorcier pendu pote artiste et le magicien de l'illusion noire. Bon bah j'espère que je oh, Aussi goodness. la magicienne. Miss catastrophe. <rire> Miss catastrophe. Alors, Destructeur Gobaola, voilà. Marine go, Secrétaire Dodo Dodo, do. Destructeur Marine plutôt, Dragon Blazar Cosmique, il est beau ouais. Dragon Synchro, il est très très beau. Il y a beaucoup d'étoiles. Numéro F0, Futur Utopique, Guerrier double. Et secret de magie des ten... de la magie des ténèbres, je ne le connais pas du tout cette. Attendez. On va la lire. Alors je vais faire en sorte que ça s'affiche quand même correctement sur la caméra. Ouais, c'est parfait. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Magicien sombre ou magicien de ténèbres, comme matériel fusion. Invoquer rituellement un monstre rituel. Ah, on peut soit invoquer rituellement, soit invoquer par fusion avec les monstres magiciens ténèbres. Franchement, désolé j'ai pas terminé de dire la carte, mais. On va pas perdre de temps, le temps vous savez, voilà. Tu vas te prendre un coup de boule. Mais allez-retour. Boum boum. J'ai rien fait moi, Tu te moques de mon, mon temps. Quoi es violent. Mon temps est précieux. Qu'est-ce que t'as de violent Je te provoque en duel. Merci Louis. Attaque flamme spirale. Or la loi synchronique. Cercle magique sombre. Magicienne de l'harmonie. Tire pas les cartes comme ça, tu les. Mais non. <rire> Et encore. Euh... Ah non, c'est pas le même. Non, c'est Zumba Rancho Gaga, ga Gaga, Manteau. On n'a pas vu en tout cas sur la caméra le titre. Ben il brille ça un peu, voilà comme ça. Donc, ouais. Soit tu le penches comme en arrière, ça. soit sur le côté. Voilà. C'est bon, allez hop, on a assez donner une magicienne de la foi là. Alors, dimension pendule. à jamais destiné, avec le symbole Zexal. Hors la loi synchronique, propulseur du futur, et robot convertisseur. Nice. Je sais pas si Axel Synchronique, Dragon Blazer Cosmique, Magicien Observateur du Temps. Ils m'énerve que leur nom, rallonge. Dragon sorcier aux impères. Merci. Oh Sunrise. Un héros élémentaire. Ouais, Sunrise. Sunrise. Ah oh. Elle est bien, Sunrise Et... en plus. Là, t'as une belle carte. Franchement, je dis euh, mes respects, Caius Robertus. Mm -hmm. Avec. L'effet d'Astérix. Alors, géant go go go, gadget au. Euh, fusion miraculeuse, c'est la fusion pour les héros, je crois, ouais. Attaque flamme spirale. Euh, navigation des magiciens. Et. âme des magiciens, euh, qui est magnifique. Ouais. <rire> qui est magnifique. Okay. Je vous laisserai aller voir les euh, effets sur, euh, sur Google pour les cartes pour ceux qui veulent voir. Moi je vais les lire. <rire> oh Curibo go go Héros vivant. Illusion magique. Propulseur du futur. Ok, j'aime lire les effets alors sympa pas, je comprends pas des masses comment ça peut servir ou que tu peux te faire péter, je sais pas, parce que c'est un effet partout. Donc. Ah voir, je le mettrai dans mon deck magicien pour la servir. La magicienne des ténèbres, parfait. Comme ça, je suis plus jaloux que tu l'aies eu. <rire> F 0 futur utopique. Samouraï, gaga, gaga, gaga, le gaga, gaga. Pardon. Sorcier pendule, pot artiste et oh ça c'est pot artiste aussi. Ouais, sursaut pot artiste. Que je me que je suis blessé au pouce. Je vais voir dans la caméra mon grand booster en fait. petit <rire> bonhomme c'est Eva. C'est moi Or la loi synchronique. Attaque flamme spirale. Magicienne, magicienne de l'harmonie. Signal de ferraille. Oh. Magicien du ciel pas d'artiste. Ça c'est bien par contre le, la carte que tu viens d'avoir, Magicien du ciel pas d'artiste. Mm -hmm. Il y a les doués, et il y a les pas doués. Dans la vie, il y a deux... Il y a deux catégories. Toi, tu vas creuser. Moi, j'aurai le pistolet. Sorcier chronographe. Dauphin aquatique no Héros vivant. Avion en réaction synchronique. On avait pas encore... Oh Zoramakyo Gagamato. Le man... le gaga tu T'as le titre est super long pour 4 étoiles quoi. C'est pas au nombre d'étoiles les titres. Ouais non, non, non mais c'est une affection personnelle. <rire> ah, il vaut pas 4 étoiles. Si non mais quand tu fais une invocation spéciale ou sacrifice, es là tu dis j'invoque et tu dis un, un grand nom. Là tu dis juste j'invoque. C'est long. Numéro F 0 futur utopique. Dragon Blazar cosmique. Guerrier double, Curibo et secret de la magie des ténèbres. De la magie des ténèbres. Ben ça va, hein. En c'est la bonne carte qu'il y a dedans. Il même enfin, je pense que quelqu'un ouais. achète quelques boosters, il peut se faire un deck easy magicien quoi. Il n'y a peut-être pas le magicien sombre qui est dedans qui est un peu il y dommage. Pas, il n'y a pas beaucoup de monstres magiciens à part le magicien des ténèbres mais ben, et si. les trucs potards. Dragon blazard cosmique, illusion magique, Réglage. Kuribo et les. Et signal de ferraille. Pour l'instant je crois qu'on est tous les deux la mêmes cartes. À part que j'ai eu le magicien secret là. Plus ou moins. Quoi Plus ou moins. Bah à peu près. Bah oui, plus ou moins. Il ce qu'on booster chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, Illusion sept, magique. Sept, neuf, magique. 10, l'harmonie. magique, magique sombre. sombre. dodo dodo Signal Signal ferraille. Ça n'avance point, monseigneur. Ça n'avance point. Là. Les secrètes, elles sont. Où Les ghosts. Ghosts, je crois qu'ils en font plus. Guerrier double. Hors la loi synchronique. Lui, je le connais par contre. Mais c'est dans un deck, je crois. Onomatopère. C'est onomatopère. Magicienne de l'harmonie. Et à nouveau, le dragon sorcier aux yeux impairs. C'est dur à dire quand ils sont brillants métiers. Ouais. Dragon blazard cosmique. Numéro F0, futur utopique. Guerrier double, Curibo et et le do Voilà. Les monstres gogo c'est. Le mec qui qui s'est dit, allez, on va se taper une barre pour les noms que je te hais bonhomme. Il se marre devant toutes nos vidéos, on ah. des trucs comme ça. Ah, Par contre je suis en train de penser, mon bonnet il est fait. Comme. Euh, je ressemble à Eminem, presque, non je euh, Avion à réaction synchronique. Avion à réaction synchronique. Bâton du magicien, parfait, je l'ai pas eu toi, oui. Magicien des ténèbres, parfait. Propulseur du futur. Et magicien gaga gaga. Oh waouh X6, deux de niveau 4. Franchement pas mal hein. mmh. c'est pour le monde gaga C'est dommage, j'aurais oublié une pour le magicien sombre. A qui qu'il peut, y... peut y aller avec, mais je suis pas sûr. Magicien, observateur du temps, samouraï gaga, gaga. héros vivant, secret de la magie des ténèbres, oh satellite synchronique. Elle est belle. Ouais. Mais en vrai, dedans, c'est le secret de la magie euh, des magiciens qui, qui est la carte la plus utile, je trouve, de ce display. Axel Synchronique, Sorcier Pendule Potartiste, Réglage, Gratte-Ciel, ah cool C'est le terrain pour les héros, ouais. Euh, et Onomato Collect. Je vous déteste et vous, onomato Payer. Oh. Axel Synchronique, Sorcier Chronographe, Réglage, Fusion Miraculeuse, et Navigation des Magiciens. Elle est belle, la Putain, mais toi, t'as eu des bonnes cartes, je suis jaloux. Pourquoi t'en as des meilleures que moi Quoique. Je sais De toute façon, on fait ça pour les revendre, les cartes, on les joue pas. Normalement, <rire> <rire> s'il y a vraiment des gens qui font ça, qui achètent juste pour pouvoir vendre derrière. Maintenant, du Magicien... Samouraï Gagaga. Destructeur de do dodo. Action souriante. Allez, souris. Et... <rire> Secret de la magie des ténèbres. Tu souris, là <rire> mmh. <rire> Il n'en reste plus que 6. Les boosters sont magnifiques. Hein. Ouais. Action souriante. <rire> souris. À jamais destinée. Illusion magique. Gratte-ciel. Et sur pot artiste Ça va. Ça va. Ça va. vais vous le dire correctement. Lui, il s'est ouvert tout seul. Limite, il l'a recollé, quoi. Ils ont fait oh, il y a une secrète dedans, on la prend, on la donne pas, et va, parce qu'il pue. <rire> Alors, gratte-ciel. Oh, Zedar croix suprême oui, lui. Il dirait un Pokémon. Euh, Dauphin aquatique neospatien. sur pot artiste Et, et, et, et âme de serviteur, tu vois ce que je t'ai dit dedans ils m'ont mis une super, ils C'est toi. Les qui... ils sont super bons donc on va lui mettre eu les meilleures cartes. Tu dis des bêtises. Hein. Bah là pour le coup oui. J'ai envie de te dire les cartes les plus rares. Ouais. ouais. Mais du coup tu n'auras plus que de la hein. non. Je... Toujours prendre la, la colonne de gauche. Hein. Ça veut rien dire. Votez Macron. Je... Zedark, Roi Suprême. Guerrier double, Samurai Gagaga. Euh, magicien de l'illusion noire Ouais. Oh Héros favori Carte équipement yeah. Oh, Bordel Là c'est ma faute mais non, non mais... Donc vous avez vu un truc bleu avec marqué PS Oui, parce qu'en fait c'est sur un socle PS4 pour être surélevé. Hein, on n'a pas de... On filme pas avec nos téléphones, nous, on a un caméra. Bah, de toute façon ça se voit que c'est des jeux PS4, je suis con. Euh du coup... Et là vous allez pouvoir voir ma main en gros plan, ça fait quoi Lâche <rire> un pouce bleu si toi aussi t'as vu même un gros plan. Attaque flamme spirale, magicien observateur du temps, dimension pendule. Attends, on n'a pas changé de display là On <rire> sait comment Magicien de l'illusion noire et satellite synchronique. Eh ben attends, on les a pas eu ceux-là si si. Dimension pendule et. Ah si, bah si, je suis bête. Non, j'en oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais. Il y a toujours un moment où tu déconnectes. Ah ouais non mais c'est arrivé là à ce moment-là tu vois. Bah voilà. Plus... J'ai un go go go. Sorcier chronographe. Réglage. Ben c'est-à-dire que c'est ce que je fais, fusion miraculeuse. On déjà vu. <rire> <C 'est>... Voilà. <rire> je fais que ça tout à l'heure. Je passe, banque <rire> T'as pas banqué Marine Bon, ah, t'as pas la référence. Le maillon faible. Si, ça me dit. jamais destiné. Cercle magique sombre. Magi magique sombre, ouais. euh, Futur utopique. Onomatopère et onomatocollecte. Les deux d'affilée. On <rire> Je passe pas Mais il veut pas sortir. Faut pousser. Faut pousser, madame. C'est ce que je veux. m'arrête avant. Ceux qui comprendront. Et toi, tu vas direct dans le truc. Hein. C'est coincé. Vais... magique sombre. Dimension pendule. Onomato père. ciel. Signal de ferraille. Allez, allez, allez. À tous les qu'on gagne. À mon courage, po, po, popo, popo. Alors, magicien observateur du. du... Temps, du time euh, axel synchronique destructeur, dodo dodo -do, fusion miraculeuse et oh, propulseur du futur. J'ai dans futur Alors, sorcier pendule, pote artiste héros vivant, bâton du magicien, trop bien destructeur, dodo -do -do, et donc. Euh, Baranco, le. Gagaga, Manto. Voilà, ce qui m'énerve celui-là. Trop fort, j'arrive à lire les cartes compliquées. Les cartes simples, je sais pas les dire. Je suis un gaga <rire> Alors, Onomato Père, Dragon Blazard Cosmique, Zedar Croix Suprême, Kuribo Ailé, et. Bah, nouveau, hein, le. Secret de la Magie des Ténèbres. Et c'est le dernier booster pour moi et l'avant-dernier pour Secretary. alias Marine, alias Phoebe Et je le fasse, je le fais à chaque vidéo. À jamais destiné. Oh, action souriante. Avion à réaction synchronique. Le magicien d'Olivion Noire. Apprenti magicien, d'illusion. Oh, eu putain. <rire> <rire> <Hey> <rire> Allez, je l'ai aussi dans mon dernier boost Mais oui Mais oui On y croit tous <rire> Bien sûr Putain, moi je voulais jeter le display juste pour cette carte et c'est toi qui l'as quoi C'est le jeu ma peu je sais, j'aurais pas dû faire 50-50 avec toi <rire> Je me suis dit je la paye plein pot et non Alors, à vu en réaction synchronise J'ai plus envie de la faire, cette vidéo Héros ouais, et... <rire> <et> vivant, et... <rire> Dauphin, aquatique, neospatien Va perdre ton menti. Et pour terminer, pour terminer, combinaison des magiciens. Oh bon, On m'en fout, celle-là pour moi. <rire> T'as un magicien J'achèterai l'unité. Et là, tu vois, c'est 42 euros, tu pas l'unité. <rire> T'en une deuxième, tu la donnes Oui, comme si j'allais l'avoir en double, tu sais. Je rigole, tu l'as en double. Dimension pendule. Hors la loi synchronique. Magicienne des ténèbres. Magicienne de l'harmonie Mais va bah doucement, hein, Sur pour la dernière, il fallait mettre as du suspense Là, t'as mis du sursaut, toi, t'artiste. T'as pas mis du suspense. Et derrière, il y a quoi <rire> Ah, on y a cru. Bon, ben bah voilà, ça nous fait un total de 2572 cartes ce qui est plutôt pas mal, de quoi faire, moins deux decks, hein, deux decks... Euh... <rire> Euh, ça la manque grande, hein, parce qu'on voit très bien qu'ils ont un deck à euh, ressources illimitées, donc c'est 2572 cartes, c'est exactement ça. Sur ce, nous, on fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu euh, qui fait plaisir, hein, bien sûr, à dire aussi si vous trouvez que euh, Marine ne sait pas lire les cartes, parce que j'essaie de la reprendre plusieurs fois, parce qu'effectivement, et si vous voulez que Marine me donne la magicienne des ténèbres euh, apprenti là, vous dites, Marine, donne la magicienne des ténèbres apprenti à Evals, sinon... Voilà ce qui va se passer. Et vous inventez la suite. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye. Bisous à tous, bientôt. Bientôt. Sur la chaîne des Vals. Ouais, ouais, <rire> merci.